de voyage j'ai cru que c'était un corbière oh, ça m'a mis un coup tout va bien Salut tout le monde, dites-moi comment ça roule. Je reprends les vidéos, j'avais besoin de faire une petite semaine de pause là pendant les vacances. On va dire, voilà, j'ai pris les petites vacances parce que c'est quand même très chronophage et qu'au bout d'un moment là, j'avais besoin de me reposer. Je vais reprendre, euh, bah vous l'avez compris là, ça tombe un jour un peu inhabituel. Le dimanche, je vais reprendre une vidéo par semaine où on va compiler un peu tout ce qui se passe parce que voilà, au quotidien, c'est quand même une charge de travail assez importante. Même si je me rends bien compte que c'était meilleur pour la... La visibilité, la visibilité, l'algorithme et compagnie. Bref. Comme d'hab, je suis un blaireau en technique. Et j'avais des problèmes de batterie. J'avais pas chargé la batterie, donc... Ce que je vous disais, là, allez, C'est coupé. Je vous disais, comme d'habitude, j'étais à la bourre. Mais que j'avais une bonne excuse, puisque je rentrais de, du Luxembourg, où j'ai travaillé pour Gojira. Le fameux groupe de métal français. En tout cas, euh, créé par des Français. Fondé par des Français. Oh là là, qu'est-ce qui fait froid, punaise. Euh, voilà, je reprends un peu les vidéos. J'étais euh, fatigué. Je vous disais que je reprenais, et, bonsoir, Je de je voulais laisser donc une petite vidéo par semaine, et puis euh, et puis ce sera bien. Quoi, peut-être des petits trucs par-ci par-là si je continue à aller au ciné. Il faut, <rire> il y a plein de films tard, c'est chiant. Il y est trop bien. La Fablemans, sur le des projectionnistes, il y a quoi Il y a là, les choses simples sur un. Mec qui fait un burn out et qui va à la montagne. On va voir. On va parler moi de vous un petit peu là. Discutons. Avec une semaine de décalage, mais discutons. La bruitille. Oh là. Oula. Bien audacieux lui. Bien audacieux ou bien paumé. Choisir. Bon, moi j'ai rendez-vous chez la kiné. Comme d'habitude je suis bien à la bourre, mais je suis moins à la bourre qu'en partant. C'est la magie de la circulation à Paris pendant les vacances. Ouais, cette semaine je me suis pas trompé d'avenue sur la place de l'étoile. Tournage, tournage encore, tournage partout, tout le temps. En direction au dernier moment, ouais, il faut Je sais pas être dans son intérieur, on est d'accord. Avec changement comme ça, il faut peut-être déjà engagé. Bon, on est où avec la tour Eiffel ah, C'est un truc qui est sans laurent. gentille la voiture, je serais passé comme un port bon, je vais arriver avec 5-6 minutes de retard, ce qui est mon score habituel de toute façon elle me lève toujours 2-3 minutes en avant, donc ça dure jamais une demi-heure pleine, c'est une très mauvaise façon de justifier son retard, mais je l'assume allez, une bonne chose de faite, à la semaine prochaine ça s'améliore pas cette histoire des petits doigts là. Alors, les rugby avec la kiné, j'ai même pas regardé les matchs de l'équipe de France. C'est honteux, je suis un faux supporter. Pardon. il oh, y a un truc de travaux encore. Fou les glandes. Allez, on y est. Souhaité moi, bonne chance. Et on rentre. Il oh, y a encore la roquette. Pop, pop, pop, quelle moto de fou furieux. Marikade pour les mecs ils étaient en train de démarrer au pinces à 1h30 sur le périph' à contre sens, c'est incroyable. En plein fort. Histoire de bien péter les yeux de ceux qui arrivent. Pas passer loin là. je vais aussi d'aller avant d'aller bosser aujourd'hui je vais voir The Fablemans et dans la semaine j'ai vu la syndicaliste n'arrête pas On va aller. non mais ça doit jamais rester ouvert assis là, les plaques de placo, c'est ça qui bloque, c'est abusé. Il est hyper confiant, ça hein. pourrait complètement glisser là-dedans. Et voilà, on y est cette fois, on n'a pas roulé, on n'a pas tourné 15 ans, je me souvenais parfaitement où c'était. C'est pas vrai au dernier moment, heureusement qu'il y a personne. et eh bien écoutez, c'est un très bon film, c'est pas du tout celui que je voulais aller voir, je me suis trompé dans les titres. Euh, là c'était le dernier Spielberg, il est excellent. Ça valait le coup. Arrête pas de se doubler avec lui. Allez, dernier retour de la semaine mes amis. Demain je fais le taxi et après je vais au Zénith, on fait Young Blood. Je suis comme un ouf. J'avais complètement oublié qu'il était programmé. Et il a une boutique, donc j'en suis incroyable. C'est avec Empire of Light que j'ai confondu mon film tout à l'heure en fait. C'est un autre truc sur le cinéma. Pareil. Avec des gens victimes de discrimination, machin, c'est un peu le même genre d'idée. Donc c'est pour ça que j'ai confondu, et que ça m'a pas choqué. C'est plutôt pas mal passé pour une fois ici. Alors lui, il est carrément dans la barrière. C'est très gentil, mais préserve ton véhicule, amigo. Tu en as besoin. Ouais il arrive à toutes les le bus oh, et Ouais tu es fada, tu es malade. Oh, je sens que je me fais aspirer par le camion, ça va Waouh, Incroyable oh, Les amis, l'aérodynamisme en moto c'est impressionnant. Merci tout le monde d'être resté avec moi, d'avoir passé la semaine avec moi J'espère que vous avez passé un bon dimanche, une bonne vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine Daily Observation Pff, Tant pis pour l'accent 15h et puis d'ici là sûrement des films par-ci par-là comme cette semaine Si j'ai réussi à les sortir avant Allez